Je suis Stéphane Montant, chargé d'opération au département du territoire de Belfort. J'ai suivi la formation euh, diplômante donc en rénovation énergétique organisée par l'Etubm sur la session 2019-2020. Cette formation m'a permis d'acquérir des connaissances à la fois théoriques et techniques. Euh, elle m'a permis notamment sur le plan pratique de pouvoir m'adresser et d'avoir les connaissances euh, nécessaires pour... Euh, les nouveaux systèmes de rénovation énergétique en matière de production de chauffage, en matière d'isolation thermique et ainsi d'avoir beaucoup plus de connaissances et de m'adresser de manière pertinente aux bureaux d'études qui interviennent dans le cadre de nos opérations.